Quelle est la place d'un tout nouveau projet dans votre organisation C'est la demande que j'ai accompagnée ce matin, et je vais vous raconter comment ça s'est fait. Elle s'est faite en plusieurs étapes euh, via les constellations de projets. Je m'appelle Nancy Harding et je fais cette chaîne pour partager. Différentes pratiques, différents rituels, euh, différentes manières de pouvoir accompagner avec le sensible. Euh, et ça s'intègre parfaitement bien avec le rationnel, avec l'analyse. Euh, je vous invite à liker, à partager, à mettre la petite cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Donc comment euh, goûter à la juste place d'un projet dans une organisation quand on sent que ce projet pourrait vraiment prendre une grosse place. Euh, ça s'est fait en plusieurs étapes, je disais. Donc la première étape, ça a été de faire une constellation à l'aveugle. Ça veut dire qu'on avait mis un élément qui était nommé, qui était l'essentiel, les éléments fédérateurs. Et les autres étaient tirés au sort et euh, c'était moi qui les chargeais donc je leur disais euh, tu es le numéro numéro 1 euh, tu es l'élément numéro 1 et moi je savais que c'était la structure toi tu es l'élément numéro 2 et moi je savais que c'était le gros projet tu es l'élément numéro 3 je savais que c'était une formation spécifique et je les chargeais à chaque fois et puis ces personnes se plaçaient euh, par rapport à l'essentiel ou par rapport à leur ressenti euh, voilà et puis on avait une première image puis la constellation s'est faite il y a eu des blocages il y a eu des, des projections il y a eu euh, euh, des, beaucoup de choses qui ont pu être dites alors que les personnes ne savaient pas qui elles étaient et puis euh, la, la deuxième étape ça a été de rendre les rôles et là de nommer qui était qui donc euh, le, le numéro 1 était l'institution et donc là je mettais une petite plaquette sur le sol pour bien euh, cartographier du coup euh, en dehors des, des rôles de chacun la, la, la bonne position de chacun des projets. Euh, et là j'ai proposé aux personnes qui étaient donc plus chargées qui n'étaient plus dans un rôle de se positionner euh, par rapport à leur juste place dans cette nouvelle cartographie des projets qui étaient donc là, euh, euh, nommés et exposés. Et alors certaines personnes euh, l'ont fait avec... Euh, voilà, je suis en charge de ce projet-là, et je sens que c'est vraiment juste pour moi d'être là. D'autres personnes euh, euh, l'ont fait à l'aveugle et n'ont pas voulu voir où elles allaient et puis s'avéraient être complètement à côté du projet avec lequel ils ont l'habitude de travailler. Et puis d'autres ont été surpris de voir où, où leur énergie semblait être vraiment nourrie. Et là, ils ont complété la phrase « Je m'appelle Trucmuche et je nourris le collectif quand je tatatame. » Et donc il y a une personne qui a dit « Quand je touche à plusieurs projets. » Une autre personne a dit « Quand je suis dans la légèreté, si le projet commence à devenir lourd, je m'éteins et c'est compliqué pour moi. » Euh, ensuite, on a euh, spécifié quelle était la place de, du nouveau projet par rapport à l'institution. Et, euh, et là, on l'a de nouveau fait à l'aveugle. Donc, une personne a branché l'élément A et puis a branché l'élément B qui se sont positionnés sans savoir qui était l'institution et qui était le projet. Et là, de nouveau, c'est magnifique de faire appel aux constellations parce qu'il y a tellement de choses qui sont sorties. Donc, euh, le projet s'est positionné entre deux personnes qui s'avèrent être les deux personnes qui, dans la vie réelle, ont, ont amené ce projet dans la structure la structure qui circulait et qui cherchait sa place s'est arrêtée au moment où euh, il y a eu rencontre avec le projet. Et on sentait clairement qu'il y avait une porte et donc que la porte était ouverte et que rencontre était en train de se faire. Donc là aussi, il y a eu plein de, de choses qui ont pu être dites. Et puis après, euh, on a dévoilé qui était la structure et qui était le nouveau projet. Et ensuite, il y a eu une autre étape que là je n'ai pas accompagnée, le groupe était autonome là-dedans, qui était euh, de se mettre en duo, d'aller marcher à l'extérieur et euh, de, de revenir sur les ressentis corporels de la constellation avant et de pouvoir euh, nommer ce qui faisait sens euh, par rapport à cette question de départ qui était comment et quelle est la place de ce nouveau projet dans la structure par rapport à, à tous les autres projets Qu'est-ce qui permet de nourrir au mieux l'essentiel euh, Quel est le nouveau modèle qu'on aurait envie de construire euh, pour euh, euh, nourrir l'essentiel du, du collectif Et donc là, euh, je n'ai pas encore les retours. Je me réjouis de les avoir. Euh, mais ça permet du coup de revenir sur euh, l'analyse et de voir ce que la constellation du matin a pu éclairer par rapport à la question de départ. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Ce que j'ai trouvé magnifique, c'est de voir comment euh, un nouveau projet, où on sent bien intuitivement qu'il peut euh, créer de la résistance au changement, qui peut... Euh, donner l'impression que d'autres projets doivent partir, etc. Comment tout ça peut se régler alors qu'on ne sait pas quel est le projet que l'on représente, on est complètement à l'aveugle, et qu'en fait tout ça, ça a du sens, et ça nourrit aussi bien euh, le centre, raisons, la raison d'être d'un collectif que les personnes individuelles qui le composent. À bientôt